Bonjour Dans les précédentes vidéos, euh, on, a vu, euh, on a étudié les mécanismes de la conscience et on a vu comment ils peuvent bah, nous être utiles au quotidien, mais aussi nous limiter. Et donc, en se basant sur cette connaissance, nous avons vu trois techniques euh, qui permettent de contrer un peu ces limitations et de se libérer de leur emprise. Bien. Aujourd'hui, nous allons approfondir la troisième technique, euh, la conversion d'images au travers d'un cas concret. Dans le cas d'une relation humaine qui serait difficile, désagréable. Et vous, et vous, verrez, vous verrez pourquoi en faisant ça, on devient simplement plus heureux. Pas forcément plus riche, mais plus heureux. Je vais commencer par un exemple qui m'est arrivé. Ensuite, nous allons analyser cet exemple sur la base de la théorie présentée dans la vidéo précédente. Et dans un troisième temps, nous verrons une façon très simple et très pratique d'utiliser cette technique dans la vie de tous les jours. Je mets l'accent sur la pratique, parce que c'est là que tout se joue, en vrai. Mais l'analyse et la théorie, c'est important aussi pour que vous compreniez ce que vous faites avec votre cerveau, pour que vous soyez actif. Alors, juste un truc, avant de commencer, pour les personnes qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, les concepts de base, le vocabulaire, qu'on utilise ici, sont expliqués dans les deux premières vidéos de la série. Et donc, je vous invite à aller les regarder. Voilà. Allez, maintenant, on y va Bien, alors l'exemple. Je connaissais, au travail, une personne qui était censée apporter une expertise technique, mais qui ne prenait jamais position. Son attitude consistait systématiquement à se ranger à l'avis dominant, alors qu'au contraire, elle aurait dû apporter un avis indépendant. Donc, je me disais qu'elle ne faisait pas son travail correctement, qu'elle n'apportait aucune valeur ajoutée. Et un jour, au café, elle m'a parlé un petit peu d'elle. Alors, je garde pour moi des détails, mais en gros, elle m'a appris qu'elle avait grandi dans un contexte où tout était dangereux et où il fallait surtout pas se faire remarquer. Donc, ça m'a permis de comprendre que, dès l'enfance, elle a dû développer des stratégies pour se protéger. Des stratégies indispensables à l'époque, mais que des années plus tard, la mémoire va ressortir automatiquement, dans des situations où elles ne sont plus adaptées. C'est un réflexe conditionné. Grâce à cette discussion, j'ai compris que cette personne n'était pas mal intentionnée. Voilà, C'était juste qu'elle était prise dans cette mécanique dont elle ignorait même l'existence. Après, je ne suis pas naïf, je savais qu'elle allait continuer de la même façon, mais ça ne m'affectait plus, car ce que j'avais compris, c'est que ce n'était pas fait exprès. Et ça, tout simplement, ça a suffi pour changer complètement notre relation. Bien, alors que s'est-il passé dans mon exemple Le comportement de cette personne n'était pas conforme à certains critères de professionnalisme. Tout simplement parce qu'elle ne remplissait pas son rôle. Alors, le problème avec cette façon de voir, c'est que les personnes sont considérées comme des ressources, au même titre qu'une imprimante ou qu'une armoire. C'est-à-dire que notre représentation de l'autre est déshumanisée. L'autre remplit juste une fonction. Et donc, je lui ai collé une étiquette pas conforme. C'est-à-dire que dans mon espace de représentation, à la représentation de cette personne, j'ai associé une émotion négative. Et quand je pensais à elle, Ma mémoire renvoyait à ma conscience cette émotion négative et désagréable. C'est pour ça qu'on vit ce type de relation comme quelque chose de négatif et de désagréable. C'est-à-dire, en fait, quelque chose de souffrant. Une souffrance plus ou moins forte ou subtile, mais une souffrance quand même. Et là, la conscience, elle comprend « hum, j'aime pas cette personne !» Parce que c'est comme ça que ça se passe. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu d'où ça vient. Ça vient du fait que je considérais euh, qu'une relation professionnelle devait être utilitaire. Parce que j'avais cette croyance qui dit que la fonction euh, est plus importante que la personne. Voilà. Mais j'ai le droit de changer de croyance. J'ai le droit de, ch de changer de façon de fonctionner. Je, je n'ai pas à m'identifier à cette croyance. Hein. Ce, ce n'est qu'une croyance. Bien. Et ensuite il s'est passé trois choses. Déjà, j'ai appris euh, des choses nouvelles sur cette personne, des choses personnelles. Et du coup, l'autre, à l'autre bout de la relation, ce n'était plus une fonction, mais c'était une personne, un être humain. Et le fait de considérer l'autre comme un être humain m'oblige à me voir moi aussi comme un être humain. Et ça, ça me reconnecte à ma propre humanité, au fait que je suis vivant. Pourquoi Mais ben, Simplement parce qu'en faisant ça, j'arrête de me considérer moi aussi comme une simple fonction, comme une simple machine. Ça me rend littéralement vivant. Deuxième chose, euh, certaines des informations sont venues expliquer son fonctionnement, son comportement. Mais là, je précise que le fait d'expliquer n'excuse pas. L'autre n'est pas coupable de tout ce qui s'est passé, parce que beaucoup de personnes, euh, on leur parle là-dedans. Et il est responsable de ses actes. Et donc, ça me permet de ne plus être dans ce regard simpliste où euh, je suis le juge et l'autre euh, a tous les torts. Ah oui. Alors, troisième point, il faut surtout comprendre que comme j'avais enfermé cette personne dans une petite boîte, avec une étiquette, il n'y avait aucune place pour aucune alternative et le futur de la relation était fermé. Et comme moi, je faisais partie de cette relation, c'est une partie de mon futur que j'ai fermée, que j'ai enfermée dans cette petite boîte. Et fermer le futur, c'est souffrant. Et cette conversation a ouvert le futur. C'est-à-dire qu'à partir de là, j'ai pu envisager d'autres possibilités et finalement trouver une solution. Bien. Alors en synthèse... Tant qu'on regarde les autres comme des objets à notre disposition ou comme des obstacles à éliminer, on les déshumanise. Et en faisant cela, on déshumanise la relation. Et si on se met à accepter des relations déshumanisées, alors on se déshumanise soi-même. Pas étonnant qu'il y ait autant de gens malheureux. Pour être heureux, c'est pas compliqué. Il hein n'y a pas besoin de tout plaquer, il n'y a pas besoin d'acheter je-sais-pas-quoi. Non, pour être heureux, il suffit simplement de changer de regard. Il suffit de chercher à voir l'humain en l'autre. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Bon, après, vous, vous faites comme vous voulez. Mais moi, je n'ai pas envie euh, d'une relation euh, déshumanisée. Alors, voilà, qu'est-ce que je fais Comment je vais faire ça ben, Ce n'est pas compliqué. Déjà, je me pose et je réfléchis cinq minutes. J'ai vu que ma souffrance ne vient pas du fait que l'autre il fait ou il ne fait pas ce que je voudrais. Non, ma souffrance elle vient simplement du fait que ma représentation de l'autre est déshumanisée. Alors qu'est-ce que je vais faire eh bien, Je vais l'humaniser cette représentation. Ça veut dire que pour moi, l'autre va reprendre une dimension humaine. Et en faisant cela, je redonne aussi une dimension humaine à la représentation que j'ai de moi-même. Et comment je vais faire ça concrètement c'est extrêmement simple, en prenant en compte des aspects humains de l'autre que je ne voulais pas voir. Autrement dit, en intégrant à ma représentation de l'autre des nouvelles informations humanisantes. Et alors, cette relation deviendra quelque chose de beau, quelque chose d'agréable. Bien. Maintenant qu'on a vu comment ça fonctionne, en détail, Voici une méthode pratico-pratique pour utiliser ce principe dans votre propre vie. Et comme c'est quelque chose de très simple, en même temps que je vous en parle, ben je vous invite à le faire. Voilà. Donc vous allez commencer par identifier une relation désagréable que vous souhaitez faire évoluer positivement. Pour que ce soit démonstratif, je vous invite à choisir une personne qui vous agace vraiment. Et puis pour que ce soit plus rapide, choisissez une personne que vous connaissez plutôt bien ça c'est pour le premier exemple, après vous pourrez le faire avec qui vous voulez. Donc, ensuite, vous allez chercher à répondre à quelques questions que je vais vous poser. Et le but de ces questions, c'est tout simplement d'évoquer la dimension humaine de l'autre. Alors, je l'ai déjà dit hein, dans une vidéo précédente, il ne s'agit pas de se forcer à croire des choses qu'on sait pertinemment fausses. Non. Il s'agit de chercher à comprendre des aspects que nous ne prenions pas en compte chez l'autre. Donc, je vous propose de prendre en compte successivement plusieurs aspects de la personne que vous avez choisi. Vous allez voir en elle un être empli d'espérance et d'échecs, Un être qui a traversé de beaux moments de plénitude, mais aussi des moments de frustration et de ressentiment. Alors allez-y, pensez à cette personne et demandez-vous quelles ont pu être ses espérances, ses échecs Quels ont été ses plus beaux moments de plénitude Quels ont été ses moments plus difficiles de frustration Quel ressentiment peut-il éprouver Maintenant, considérez que dans son passé, cette, cette personne a vécu plein d'événements, des événements qui l'ont forgé, tel qu'elle est aujourd'hui. Et enfin, comprenez que cette personne va continuer d'évoluer vers un futur de rencontres, de projets, de décisions, vers un futur qui vous échappe, vers un futur qui lui appartient. Et quand vous croiserez cette personne, essayez d'avoir euh, ces images présentes dans un coin de votre tête. Repensez à tous ces aspects de sa vie avec la personne en face de vous. Voilà, vous pouvez faire euh, cet exercice euh, trois fois, quatre fois, approfondissez à chaque fois et vous verrez qu'en quelques jours, euh, vous constaterez un changement dans la relation, un vrai changement. Bon, après, si vous n'avez pas réussi à faire ce petit travail de conversion d'image, eh ben essayez à un autre moment de la journée, essayez peut-être un autre jour. Voilà. Bien, quelques petites astuces de travail quand même. Euh, ça peut être bien de prendre un café de temps en temps avec la personne, de la fréquenter. Euh, comme ça, vous apprendrez à mieux la connaître. Ensuite, on peut faire ce travail avec quelqu'un qu'on ne fréquente plus, même quelqu'un qui est mort parce que ça se passe uniquement en nous, dans notre tête. Alors, c'est bien de tenir un journal de votre travail et de relire surtout ce journal, de relire vos notes. Enfin, euh, il y a beaucoup de choses dans cette vidéo, hein, je m'en rends compte, donc n'hésitez pas à la regarder plusieurs fois, à revenir sur certains passages, euh, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses, c'est très dense, mais bon, voilà. Et puis voilà, donc maintenant dites-moi dans les commentaires hein, comment ça s'est passé, euh, si vous avez euh, constaté euh, des améliorations, si vous avez des questions. Et puis voilà, si ce travail a été bon pour vous, parlez-en, euh, partagez-le, likez la vidéo, ça incitera YouTube à la mettre en avant. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai d'apprendre à résister à la violence qui est en nous. Alors, un autre sujet très intéressant. En attendant, entraînez-vous bien